Bonjour ou bonsoir à tout le monde, aujourd'hui je suis content d'être avec vous dans cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire plus passer de 60, à 80, 100 dollars chaque semaine avec Marketplace en Facebook. Vous n'avez pas besoin de boutique mais seulement vous avez besoin des photos. Alors je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. En trois étapes la première étape c'est de construire une page facebook pour promoter votre produit alors après alors je suis sur la page d'accueil de facebook alors si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas encore des produits sur marketplace pour mettre en ligne votre premier produit vous allez dans mort si vous êtes si vous êtes sur un ordinateur qui est en français vous allez voir plus maintenant je clique sur marketplace ok marketplace now vous devez cliquer sur your account your account je clique maintenant alors oui, exactement, c'est une liste de produits. Oui, ça, c'est une liste de produits, ok, que je mets, je mets en ligne depuis quelques jours. Mais je déjà vendre Corel X8 pendant quatre fois. Ok, je déjà vendre Adobe Photoshop pendant deux fois. Et les autres produits, je ne suis pas encore. Ok, fait, ok, vente. Alors, comment vous allez faire ça alors, ça, c'est les applications que vous regardez ici. Corel Joe, X8, Adobe Photoshop, CC 2022. Ce sont des applications extrêmement chères. Oui, vous savez bien si... Ok, laisse-moi vous montrer. Adobe Photoshop 2022. Prix. Ok, Price. Ok. Alors, Adobe, Photoshop, CC 2022, 2022 vous devriez avoir 69 et 99 dollars. Ok, 99 dollars. Alors, il y a un 40, Ok, 69 dollars. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez. Euh, avoir Photoshop CC 2022 gratuit et non seulement Adobe Photoshop CC 2022 et tous les autres applications payantes qui vendent extrêmement cher et toi vous allez les prendre dans le lieu où je vais vous montrer et vous allez les revendre sur marketplace alors regardez toute la vidéo et ne ratez et n'avancez pas la lecture pour que vous ne ratez aucune de ces étapes là alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, alors abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si vous, avez, si vous voulez réussir exactement sur la business en ligne, vous devrez abonner avec cette chaîne et activer les notifications. Ok? Alors maintenant, lorsque vous arrivez sur le web, maintenant nous n'avons pas besoin, le prix. Ok? On okay. Picture or logo. Logo. Ok, comme j'ai déjà Adobe Photoshop 2022, je vais faire ça pour Adobe After Effects plutôt. Ce sont des applications vraiment chères. Hmm? After Effects. Ok, After Effects. Si c'est c'est 2022. Logo. Alors, je vais aller... Dans mort pour éviter le doigt d'auteur pour éviter les doigts d'auteur avant cliquer sur image mort ok mort oh excusez-moi tool accéder Alors, pour ne pas faire sujet de droit d'auteur, ok. Cool. Ok. You usage right. Maintenant, on voit Creative Commons License. Ok. Ma connexion est un petit peu là... Ok, maintenant, je vais chercher. Je vais chercher. Ok. Pas de problème. Alors je vais chercher ça sur Pixabaytes. Pixa, Pixabaytes. Je vais chercher. OK. Maintenant, un clic droit sur l'image Un clic droit sur l'image Save image as Ok Download Adobe After Effects logo Save Ok, maintenant Allez sur Facebook Maintenant Je vais créer une nouvelle place de produit. Pour faire ça, je fais une clic sur Create New Listing, alright. Choose Listing Type Item for Sale, Vehicle for Sale, just Item for Sale. Ok, attends. Le plus. Create Ok attends, ok. Maintenant là, c'est le lieu où je vais mettre le photo et la photo. Excusez-moi, je fais un clic. Non, euh, euh, euh, download. Je choisis ça. Ok. Déjà, j'ai déjà ma photo qui est bien placée. Alors, citron, je dois Adobe After Effet. Adobe After Effet CC 2022. Le prix: 25. Euh, excusez-moi. C'est. Mm -hmm. Okay. 250 gold. Alors, catégorie. Je vais dans catégorie, fourniture. Alors, je vais mettre dans application. Right. Ok. Book, movie, and music, entertainment, vidéo. Condition. Ok. Good. Alors là, c'est le lieu où l'on va mettre les descriptions de votre produit alors liste as in stock like that platform à deux plateformes à deux plateformes ok alors ça c'est son et c'est le lien le lien est vraiment important ok le lien est vraiment important ok maintenant vous allez faire next ok et maintenant vous pouvez publier votre votre produit dans les groupes suivants moi je vais le publier dans un parler business fin acheter euh, ok marketplace achat et vente ok je vais publier maintenant ok maintenant ok maintenant ok le produit est déjà en ligne alors le produit est déjà en ligne maintenant dans le lieu où nous allons voir où nous pouvons prendre toutes les applications payantes et pour les revendre. Alors, regardez attentivement. Je vais vous montrer trois sites. Trois sites. Va vous donner, va vous donner toutes les applications payantes gratuites. Ok? Ok, le premier site s'appelle ask4pc, ok? ask4, ask4pc.point.net, point.net, ok? ça c'est un premier site, ask4pc.point.net, ok? Okay. Là, toutes les applications que vous voyez ici sont des applications payantes. Mais vous pouvez les télécharger gratuites. Gratuites. Oui, absolument gratuites, sans rien payer. Alors, le deuxième site s'appelle. Ok? 4Download.net. 4 download.net okay, download.net alors toutes les applications que vous trouvez sur download.net sont protégées avec une mot de passe. Pour trouver le mot de passe lorsque vous cliquez sur l'application que, que vous voulez télécharger, prenons l'exemple um, Adobe Master Collection 2022 Okay, je vais faire défiler. Mm -hmm. Alors, voici. Ra, password Ra, passcode. www.4download.net Alright? Ok. Alors, maintenant nous allons partir pour le troisième site. Le troisième site est vraiment connu. Il s'appelle Get Into This PC. Ok? Get into this pc get into this pc wow i get into this pc this is a mistake waiting for me okay this is get into this pc only it's not uh, i get into this pc okay Get into this PC Ok Yes Get into this PC Alors il y en a Il y en a plusieurs sites ah. Ah, Wow wow wow wow Get into this PC Ok Ok exactement Alors ça c'est le site Ah yeah yeah Exactement alors, ce que vous allez faire, ok? Le, Toutes les applications qui sont sur cette plateforme est protégée avec une mot de passe. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Alors, maintenant, vous, vous pouvez gagner beaucoup d'argent pour cette année 2022. Abonnez-vous avec ma chaîne et vous allez avoir plus de choses. Je vous aime. Merci beaucoup. A bientôt. N'oubliez pas de liker et partager ma vidéo. Merci beaucoup. Vin conne.